Bonjour à tous, je suis Fabio pazza Professional Scrum Trainer à la Scrum.org. Euh, dans cette vidéo, je vais partager avec vous une discussion que j'ai souvent dans mes formations euh, quand on commence à parler d'auto-organisation d'une Scrum Team. Euh, et la question que j'ai souvent, c'est bah, comment une Scrum Team peut fonctionner et une auto-organisation, euh, donc sans qu'il y ait un chef, sans qu'il y ait quelqu'un, qui disent à l'équipe quoi faire. Euh, donc, puisque c'est une question qui revient souvent, j'ai écrit un article des blogs et puis euh, bah, je fais cette petite vidéo. Alors, euh, pour expliquer ces sujets-là, il va falloir comprendre bien les trois rôles d'Scrum. Euh, on a les rôles du product owner, euh, les rôles du, euh, de, de la development team et les rôles du Scrum master. Chacun de ces trois rôles endosse une responsabilité qui doit être comprise euh, et dont les personnes euh, doivent euh, se sentir euh, propriétaires, en quelque sorte. Et donc, je dois me sentir propriétaire de mon rôle, responsable de mon rôle, et je dois tenir les autres responsables euh, pour leur rôle. Euh, et donc, si on comprend bien ça, euh, ce qui va se passer, c'est qu'entre les trois rôles, il va, il va se créer une espèce de force hein, euh, euh, que c'est comme un élastique. En fait, hein. chacun va protéger sa responsabilité, euh, va tenir les, les autres responsables pour, le, pour, pour les leurs, et, et du coup, euh, on va créer un équilibre qui est élastique, du coup, mouvant, euh, qui s'adapte aux situations euh, et qui ne nécessite pas d'un chef. Voilà. Euh, dans l'article que j'ai écrit, qui est sur notre blog, euh, j'expliquais les quatre dysfonctionnements euh, qui empêchent une équipe de s'auto-organiser. Alors, quels sont ces quatre dysfonctionnements-là? Euh, si euh, on met le produit que vous êtes en train de développer au centre, d'accord? Ça, c'est le produit euh, autour de laquelle euh, bah, votre Scrum Team euh, travaille. Euh, on a ensuite, euh, on répartit les trois rôles. Le premier dysfonctionnement qu'on qu qu remarque à l'entreprise quand on va euh, faire du coaching ou on aide les équipes à mettre en place à Scrum, euh, c'est que le Product Owner, le Product Owner, donc PO, c'est une personne qui est euh, très proche du produit, il dépasse un peu ses responsabilités euh, et en fait il, il éloigne les autres. Alors, par exemple, la Dev Team, on la met un peu plus loin, c'est euh, plusieurs personnes hein, qui font partie d'une dev team, dev team, et nous avons de l'autre côté un Scrum Master qui est aussi un peu loin et qui n'aide pas vraiment euh, à la mise en place, enfin euh, à la compréhension, on va dire, de responsabilité des responsabilités euh, des différents rôles d'un Scrum. Et donc, qu'est-ce qui se passe Il se passe que notre PO, il est vraiment euh, propriétaire du produit, mais un peu trop. Euh, il dépasse son rôle, euh, il, euh, il va prendre du coup euh, la posture du chef des autres, ce qui fait tomber au fait le paradigme d'auto-organisation, de, euh, la dev team va se retrouver euh, exécutant, euh, parfois le PO il donne aussi la solution technique, alors qu'en général les PO euh, nous demande, enfin nous dit le, le, le quoi, hein, euh, qu'est-ce qu'il y a à faire, et la Team s'occupe du comment, euh, voilà. Donc parfois le PO dépasse euh, ses responsabilités, il crée une structure, une situation dans laquelle euh, bah, la force des gravités, en fait l'élastique, est déséquilibrée et il va tirer plutôt vers le côté du PO. Le Scrum Master qui devrait, en euh, quelque sorte, aider à rééquilibrer cette situation, euh, il, il, il a des difficultés à les faire euh, pour, pour, pour différentes raisons hein, euh, euh, et, euh, et du coup euh, parfois après il va se retrouver dans la dev team à faire du code ou en tout cas euh, il, il, a, il reste loin et il n'arrive pas à avoir ces, cette force pour tirer un petit peu les produits vers lui voilà donc ça c'est le premier dysfonctionnement voilà donc le deuxième dysfonctionnement euh, que j'ai remarqué dans l'entreprise, euh, c'est euh, quand la dev team euh, euh, est très forte techniquement. Euh, nous sommes dans une entreprise qui est très technique, très technologique. Euh, et du coup, euh, on a la dev team euh, très proche du produit. Euh, souvent, c'est les architectes systèmes ou logiciels qui, euh, qui, qui sortent euh, euh, décide tout en fait euh, sur les produits, euh, donc il tire l'élastique vers eux euh, et le protecteur est mis un peu avec cas ou n'a pas, euh, euh, pas vraiment la force pour contrer cette force qui tire l'élastique de la part de la victime. Euh, et du coup, souvent on a des super jolis bijoux technologiques de produits, mais euh, est-ce que les fonctionnalités sont utiles à quelqu'un ou pas? Euh, ça on ne sait pas voilà donc dans ce cas là la dev team elle est vraiment leader sur le produits euh, le Scrum Master encore une fois n'arrive pas à contrebalancer cette force de la dev team et du coup l'équipe n'est pas auto-organisée euh, elle n'arrive pas à s'auto-organiser parce qu'elle est l'idée et elle est forcée euh, par euh, une dev team qui a entre guillemets tous les pouvoirs voilà. Euh, maintenant, on va voir la troisième, euh, le troisième cas. Voilà, donc troisième cas, troisième type de dysfonctionnement, c'est euh, le Scrum Master hein, qui euh, est très proche du produit. Qu'est-ce que ça veut dire C'est souvent le Scrum Master Project Manager. C'est ce que je faisais aussi à mes débuts euh, quand j'étais euh, chef de projet. Euh, c'est le chef de projet qui euh, débute euh, peut-être un Scrum. Euh, mais qui n'a pas fait le changement des mindsets et des mentalités qui va bien euh, parce qu'un euh, project manager c'est quelqu'un qui commande les autres en quelque sorte, qui leur dit quoi faire euh, et, euh, alors que le Scrum Master c'est un servant leader donc en fait il laisse libre les autres de faire euh, il, il est à leur service pour leur apprendre Scrum euh, les coacher, les enseigner Scrum, etc. Euh, et aussi, euh, pour s'assurer que l'élastique, il est bien tendu euh, des trois côtés. Voilà, ça c'est un autre aspect. Donc dans ce cas-là, euh, c'est le Scrum master qui va par exemple dire à Dev Team « bah vous faites ça pour un mercredi prochain euh, ». Voilà, donc c'est euh, un déséquilibre qui est assez classique à l'entreprise, hein, qu'on on peut corriger. Euh, il suffit de bien comprendre euh, les mindset agile, euh, et encore une fois, qu'est-ce qu'il y a derrière la responsabilité d'un Scrum Master Voilà. Euh, le producteur d'un Scala, c'est souvent un, soit quelqu'un de la Dev Team euh, qui est un peu détaché, qui parle un peu plus avec le, le métier, euh, soit une analyste, un Business Analyst euh, qui lui fait tête des ponts euh, avec euh, les côtés business. Voilà. Euh, donc c'est une configuration assez classique hein, finalement. Euh, dans nos entreprises, euh, parfois, ce, ce rôle-là est appelé proxy PO parce que c'est un intermédiaire euh, entre le métier et l'équipe de développement. Voilà. Un dysfonctionnement. Enfin, comment comment on découvre ça C'est qu'on voit souvent quand on fait un daily scrum, la dev team qui reporte au scrum master. Voilà. Ça, c'est un indice typique que on a euh, l'élastique qui est plus euh, tiré vers le côté scrum master. Voilà. Donc, euh, il faut aider à, à, à rééquilibrer cet équilibre-là Alors, quatrième et dernier type de dysfonctionnement euh, c'est quand, en fait, on a plusieurs autres personnes de l'organisation euh, qui prennent des décisions ou qui doivent être consultées, et en tout cas qui ont euh, pas ces respects pour les responsabilités des équipes, euh, excusez-moi, des rôles euh, des personnes qui font partie de l'équipe Scrum. Euh, et du coup, euh, on a effectivement un produit euh, qu'on peut mettre au centre, éventuellement, euh, mais un produit euh, qui, euh, finalement, est impacté par les décisions euh, et les souhaits de plusieurs personnes. Alors, le problème ici, c'est que euh, quand on fait Scrum, on prend des décisions vite, on veut, aller, on veut aller vite dans la prise de décision, on veut éventuellement se tromper rapidement euh, pour savoir qu'on doit se corriger. Et dans cette configuration-là, les décisions prennent beaucoup, beaucoup, beaucoup de temps. Euh, et surtout, euh, bah, comme il y a beaucoup de gens qui décident, finalement, il n'y a personne qui décide. Vraiment. Donc qu'on veut faire dans ces, dans ces genres de situations-là, c'est rééquilibrer le tout et disant disons le produit c'est une affaire d'une équipe Scrum qui s'auto-organise, hein, donc avec une Dev Team, un Scrum Master euh, et euh, comment dire, et un Product Owner. Et puis les personnes qui gravitent autour, qu'est-ce qu'elles peuvent faire elles peuvent, déver, elles peuvent, si elles le souhaitent, devenir les stakeholders du product owner. Donc ils sont en face avec le product owner, mais ils respectent l'autorité et la légitimité du product owner vis-à-vis -vis du produit. Et puis si s'ils ont, si ont envie de faire de la technique, ils vont rejoindre la dev team. Ils vont faire du dev, ils vont faire euh, de la prospection commerciale, parce que la dev team, euh, ce n'est pas euh, une équipe... Euh, euh, développement, dans les centres de développement informatique, c'est développement du produit. Donc on trouvera les rôles qui font du sales, marketing, développement logiciel, effectivement, un peu de tout. Euh, ou, éventuellement, ils vont jouer le rôle du Scrum Master. Voilà. Donc, en fait, il faut, dans ces, ces situations-là, les grandes organisations dans lesquelles on a beaucoup de monde, il faut recentrer euh, les trois rôles hein, pour que, déjà, la Scrum Team comprenne. Euh, les responsabilités qui sont adossées à chaque rôle. Et puis, il faut coacher les restes de l'entreprise pour faire comprendre aux gens qu'ils ont un rôle à jouer. Ils sont importants. On, on, comment dire, on, on, est, on, on, on tient beaucoup à leur avis, mais euh, ils doivent comprendre qu'ils qu s'interfacent en fait avec euh, les entités qui vont bien. Donc, euh, si on est client du produit, on s'interface avec le product parce que lui, il est responsable de la maximisation de la valeur. Du produit. Si on a envie de faire de la technique, du dev euh, ou du service marketing, donc on a une compétence élargie, on va dans la dev team. Si on a envie de coacher les autres parce qu'on connaît bien Scrum, et ben on devient Scrum Master. Voilà. Il y a de la place pour tout le monde. Hein. Donc Scrum c'est quelque chose d'inclusif, pas d'exclusif. C'est la, la maison. Euh, Scrum c'est quelque chose d'absolument inclusif. Donc euh, euh, euh, voilà, donc c'est les quatre dysfonctionnements que moi, j'observe une entreprise. Après, il peut y en avoir plusieurs. Hein. Euh, je ne sais pas si vous vous identifiez euh, dans un de ces quatre cas-là. Euh, on peut vous aider, bien sûr, à, à les résoudre. Euh, vous pouvez vous-même euh, lire euh, sur notre blog euh, les articles qu'on publie. Euh, pour apprendre davantage tout le monde des techniques pour résoudre ces problèmes. Venir dans nos formations, euh, vous êtes toujours le bienvenu, euh, car dans nos formations, on explique ces genres de choses, on fait des mises en situation et on vous aide à comprendre euh, bah, euh, ces problématiques-là de, de telle sorte qu'une fois que vous retournez l'entreprise, bah, vous pouvez agir euh, en cohérence avec nos objectifs. Voilà. Bon, J'espère que cette vidéo vous, vous, vous a plu, euh, mettez un petit like euh, <rire> si ça vous a plu, ça nous aide à, à nous faire connaître. Merci beaucoup, au revoir.